J'avais fait des reload hein. Des quoi Des reload ça permet de recharger plus vite, c'est un sort de passe-passe. C'est direct, dès qu'il met le, le chargeur dans l'arme, dans tu tu fais un sprint et au moins genre euh, ça t'évite de recharger. Oh, oh tu fais triangle triangle. triangle. <rire> ah. le mec, il a cru vous apprendre quelque chose. Bah <rire> <rire> euh, euh, euh... non, mais tu vois. Vous avez pour des trisomiques <rire> ou quoi Oh oui. <rire> là. Oh oh oh oh oh. Shit ah, ouf. Vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y. Eh c'est chaud ma gueule hein. Oh, oh my god. Oh my god. Oh oh oh. Mais non te fais pas doser aussi pour refermer une fenêtre putain de merde. Mais je ferme. Eh faut camper là. <rire> Mais cours putain de ta mort là! Boum boum, dis-moi que c'est une bombe! Oh, une morce! <rire> c'est la folie! <rire> <rire> vas-y, râle, râle, je te cover, râle! Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, forest. En bas, barricade! Nice! vraiment instantané qui passait bien. Ça elle est au bon moment, celle-là. d'accord. J'aime bien quand ça tourne dans tous les sens, c'est de la folie. <rire> <rire> ouais, là c'est. Hein? Ouais, on t'entend pas, c'est bon. Et là, vous m'attendez Ouais, on t'entend mieux. Sauf, sauf. Allo Squeeze, squeeze, détends Moi, ça me stresse, hein, bah, c'est chaud, hein. Vas-y, barricade. Oh là là Eh hey, je vais avoir une cantine au topous les mecs hein Je vais aviser. On commencera un run on serait bien là 40 000 points 30 000 points 20 000 points Tranquille Plein de boîtes Plein de boîtes, plein de bonus Eh hey, mais même un chargeur ça se foutu pas Ohlala Oh faut viser, viser la tête hein Pas le pied hein Ouais ouais, ouais, ouais. Aphorice, <rire> <rire> <Okay>. <rire> je suis pas foriste, moi Ok s'en plus chez moi Allez chercher des mines avec moi ils sortent pas des fenêtres là. Hein. Vous me sortez pas. A 4, ça termine parce que putain de dirame. Ça m'empêche hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh là là, oh là là, oh là là, la folie. Merde. Oh là oh là Ça sort. <rire> vas-y, le barricade, le barricade express. Le barricade, je Ouais truc, mais ça, fait sur, pas ça va faire sortir, ça va faire sortir. les autres. ça faire sortir les autres. Et ouais. On commence à tourner ou à camper ou à, ou à prier Vas-y vas-y vas-y vas-y vas je, je sais tourner Allez tourne tourne, putain vie, tu vas te faire éclater Ouloulou oh Ah j'ai plus de balle sa merde Ah j'ai plus de balle Et je peux pas passer les chercher parce que ah voilà Il les a pété. Eh mais mon pote reste pas là t'es ouf ah ouais tu tournes là ouais oh, c'est Ah d'accord ah, euh, double bah <rire> dans la merde il avait dit qu'elle manche hein C'est la fin c'est la fin c'est la fin